Salut à tous, cette vidéo elle est extraite d'une vidéo plus longue, test, réa, mort, on se trompe sur le Covid. On vous invite à aller la voir si vous êtes curieux, mais dans cette vidéo, on va parler des morts du Covid. On entend partout circuler le chiffre, plus de 40 000 morts du Covid en France. Ce chiffre, il fait peur, il donne envie de pleurer. Mais est-ce que ces gens sont bien morts du Covid Est-ce qu'on n'est pas en train de surestimer ce nombre de morts pour tétaniser la population Est-ce que la mortalité en 2020, elle est bien supérieure à celle de 2019 sur toutes ces questions on entend plein de discours contradictoires dans cette vidéo, on va faire le point. Début novembre, on est à plus de 350 morts chaque jour qui s'ajoutent aux plus de 40 000 morts au total du Covid durant l'épidémie. Mais est-ce que ces chiffres sont vraiment fiables Est-ce que tous ces morts sont bien morts du Covid ou est-ce que ces chiffres sont grandement surestimés Ce qui fait douter de ces chiffres, c'est un tableau de l'INSEE qui montre qu'il n'y aurait pas plus de morts en 2020 que les années précédentes. Ce qui voudrait dire en gros que le Covid a tué des gens qui seraient morts de toute façon. Comme les morts du Covid, c'est surtout des personnes à risque, des personnes âgées, des obèses, des diabétiques, des gens qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, l'argument y pourrait se tenir. Quand on voit ce tableau, on pourrait se dire que le Covid n'a fait qu'avancer un petit peu la date de décès de personnes malheureusement fragiles. Le hic, c'est qu'on a vérifié, ce tableau, c'est pas le bon. Si vous allez voir la source du tableau, c'est-à-dire l'INSEE, pour chercher le nombre de décès mensuels, eh bien vous allez plutôt tomber sur ce tableau-ci. La directrice de l'unité des études démographiques et sociales de l'INSEE, Sylvie Leminet, elle explique la confusion. En fait, le tableau qui a circulé, il est juste, rassurez-vous, mais il montre pas les décès qui ont eu lieu ce mois-ci, mais les décès qui ont été enregistrés ce mois-ci. Oh bon il faut donc attendre les données consolidées pour savoir combien de décès ont lieu ce mois-ci. Pour le mois de septembre, l'INSEE vient de les fournir le 29 octobre 2020. Et quand on regarde le tableau des données consolidées, on constate qu'il y a eu 26 874 décès supplémentaires sur les 9 premiers mois de l'année 2020 par rapport aux années précédentes. Ça fait quand même une hausse de quasiment 6% du nombre de morts, la surmortalité est donc bien réelle. Alors bien sûr, impossible de distinguer précisément quelle est la part du Covid dans cette surmortalité. On a par exemple eu moins d'accidents de la route vu qu'on a été confiné, mais une chose est sûre, les 40 000 morts du Covid se voit bien dans les chiffres globaux de la mortalité en 2020. Et si vous préférez les graphiques au tableau, et eh bien vous voyez très bien la surmortalité en 2020 sur ce graphique, tiré lui des données de l'INSEE et de Santé Publique France. La courbe en rouge qui vous montre les décès de 2020, elle montre de manière éclatante les décès de la première vague Covid en avril. Et vous voyez que depuis la fin de l'été, on est toujours au-dessus de la courbe de mortalité des autres années en bleu. Ça montre qu'on est sûr et certain que le Covid n'a pas accéléré la mort de personnes fragiles qui de toute façon allaient mourir d'autres chose dans les quelques mois qui viennent. Dernière remarque hyper importante sur les décès Covid, là les courbes que vous voyez, c'est des courbes malgré le confinement hyper strict qui a stoppé net les contaminations au printemps. C'est malgré tous les gestes barrières qu'on applique, malgré le couvre-feu, malgré le confinement, toutes ces mesures d'ailleurs prises peut-être un peu trop tard que nous suivons scrupuleusement depuis des mois. Si on avait juste continué notre vie et laissé filer les contaminations comme si de rien n'était au printemps ou aujourd'hui, eh bien les hôpitaux et les réanimations auraient été saturés, on n'aurait pas pu oxygéner. D'abord les personnes âgées et fragiles, mais aussi après les formes graves de gens qui ont 30, 40, 50 ans, et donc l'addition de 40 000 morts du Covid, c'est vraiment l'addition minimum. C'est une addition avec les hôpitaux qui ont tenu, avec de la place qui a été faite pour accueillir tout le monde en réa. Sans ça, le total aurait largement grimpé, d'où l'importance de limiter au maximum la saturation des services de réa. Voilà, maintenant vous savez que les chiffres de mortalité sont fiables et cohérents. Et si vous voulez savoir si d'autres chiffres se tiennent, si vous voulez vérifier que parmi les tests, il n'y a pas une flopée de faux positifs, si vous voulez vérifier que nos services de réanimation et nos hôpitaux ne connaissent pas quelque chose de similaire à une épidémie de grippe, eh bien on vous conseille notre vidéo « Test, réa, mort, on se trompe sur le Covid » dont cette mini-vidéo est extraite. Cette vidéo vous donnera une vue plus globale sur l'épidémie et on fait le pari qu'à la fin, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pas vous faire manipuler manipulés par des marchands de peur, qu'ils viennent ou non du gouvernement. Et si vous aimez vous informer auprès de gens qui ont une vraie démarche de vérification et d'honnêteté intellectuelle, vous allez adorer notre site Osons Comprendre. Oui, je sais, je vous fais encore de la pub, mais c'est important parce que c'est un endroit super pour vous informer pendant ce confinement. Le week-end dernier, on a parlé de l'impact d'Internet sur le climat. Cette semaine, on va aborder la lutte longue de l'humanité contre les microbes et les virus. Et au-delà de ça, vous aurez accès à plus de 40 vidéos exclusives sur l'Europe, l'économie, le climat, la Chine, la politique, la démocratie et j'en passe. Bref, allez faire un tour, vous serez pas déçus. Voilà, c'était la fin de la pub. A très bientôt sur si Osons Comprendre ou ailleurs. Prenez soin de vous les amis. Ciao